Moteur. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Rachel, je suis agrégé de philosophie, je suis maghrébine. Ça vous fait rire? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, C'est la fête de notre fraternité. On applaudit, on applaudit. On applaudit. C'est la fin de la fraternité Bravo Bravo Bravo C'est la fin de la fraternité Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo C'est parti, c'est C'est C'est Mettons-nous autour d'une table et discutons Je ne sais pas si l'entreprise est du niveau 4 une, une société où domine le cri invective. Je vais vous donner un exemple très précis. Facebook a tout changé. Facebook a tout changé. Facebook a tout changé. changé. J'ai alerté. J'ai alerté en, en aussi. Coeur. Ça vous dérange Les médias électroniques véhiculent l'héroïsation des personnes. Jean-Louis 23 est amoureux de moi. Jean-Louis 23. Jean -Louis 23. Les idées la教ité. sont importantes. Les idées sont importantes aussi. Mes idées sont importantes, tant pis si elles dérangent. Je m'exprime sur d'autres sujets. On peut discuter de la personnalisation du mouvement. L'individualisme des nouveaux activistes. C'est ça qui est intéressant. Jean-Louis Jean-Louis Jean-Louis Jean-Louis Le mieux. c'est ça. c'est ça qui est intéressant. Un mouvement horizontal. Mais non, c'est pas intéressant. Une personnalité voyons. très clivante. Il faut savoir, il faut une personnalité très clivante. Une, de une des choses, la fête de la une des choses qui m'a qui m'a impressionné, c'est qu'il faut savoir revendiquer son mérite. On ne peut pas transporter la, la, la réalité, voyons. J'occuperai le tabouret jusqu'à ce que l'élève de troisième, malade, dont la mère s'est occupée, a trouvé un stage d'insertion professionnelle dans le secteur d'activité dont je tairai le nom parce que ce n'est pas une histoire de personne, a refusé cet enfant qui n'est pas dans la norme. Une fois de plus, la singularité est refusée. Et le dispositif scolaire n'a eu comme seule réponse de lui proposer on ne peut pas à ce stage mais on ne peut pas obligatoire, pas obligatoire pas de faire son stage mais et personnage au sein même de l'établissement pénitentiaire qui fréquente toute la semaine la parole, peut-être, capitaliste continue. et, et, et, et biologiste en et, même temps. Et, Bien sûr. et personnaliser la parole et revendiquer son mérite. Une résonance particulière. Un mouvement horizontal Un mouvement horizontal, c'est ça qui est important C'est ça qu'il faut pas revendiquer possible, Mais c'est pas possible Vous savez bien que c'est pas possible Mettons-nous autour de la table et discutons Je ne quitterai pas ce tabouret Quitte ce tabouret Je ne quitterai pas ce tabouret <rire> Les médias véhiculent l'héroïsation des personnes. Je ne fait pas ce tabouret Faites attention au tabouret. Je suis fraternel. Je suis fraternel. je des personnes. Ah, je ah, suis fraternel. Je suis fraternel. J'ai un doctorat en fraternité, moi, madame. Un mouvement horizontal. Je suis fraternel. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Fraternité. Fraternité, fraternité, fraternité, fraternité, fraternité.